Avec attention cette prise d'otage, c'est la famille de la petite Macha qui vit à Villars-sur-Glane dans le canton de Fribourg. Masha et sa mère se trouvaient dans le théâtre de Moscou il y a près de deux ans. Elles aussi avaient été prises en otage par les terroristes tchétchènes et cette fois encore, elles sont concernées. Isabelle Dufour les a rencontrées tout à l'heure. Les SEDIC sont affectés, très affectés par les événements actuels. L'impression de revivre un cauchemar est d'autant plus violente que des amis à eux sont directement concernés par la prise de tâche de Beslan. Mon ami qui habite en Suisse, à Bâle, elle est mariée en Suisses. Elle a une belle-sœur qui était là-bas avec son bébé qui est là il y a quelques mois. Elle est dans, dans un jour, elle est sortie sans problème, et quand même, pour être, euh, la situation très choquante. Elle nous a téléphoné, elle a pleuré. Nous avons fait tout pour euh, le calmer. Est-ce que vous avez revécu comme votre épouse pour une deuxième fois la prise d'otage de votre famille? Oui, c'était... Euh, le mémoire, à mon avis, c'est pour toute la vie. Les mauvais souvenirs aussi. Mm -hmm. Comment tu vis la prise d'otage actuellement? Bah, très mal, parce que... Je trouve ça vraiment honteux de la part des, de ces gens, de prendre des gens innocents en otage qui, qui n'ont rien fait. De plus, euh, s'il y a beaucoup d'enfants, comme euh, voilà, maintenant, qui... Euh, voilà. Et puis toi, comment tu te sens Moi, je me sens... Bah, Par rapport à, ce, à cet événement, bah, euh, j'ai très très peur pour les gens qui sont là-bas. Pourquoi est-ce que vous avez eu peur de la mort pourquoi la guerre euh, Pourquoi la triste, la triste, la tristesse Pourquoi beaucoup de choses euh, partout ça Je à Nous tentons toujours de joindre Beslan. Je vous rappelle que les combats continuent. Nous y reviendrons en cours de journal.